Donc, attends, j'ai un fou rire qui me prend là. <rire> Hello, moi c'est Nora, je suis en 3ème année au sein du bachelor communication à l'IACPA de Toulouse et aujourd'hui je vais vous parler de mon alternance chez Orange. J'ai trouvé mon alternance en participant à la journée entreprise organisée par le groupe IGS pour l'ISCPA. Et donc, puisque je souhaitais travailler dans une grande entreprise en phase avec les enjeux d'innovation actuels, je me suis dirigée vers l'entreprise Orange. Et force de persuasion et de relance, j'ai finalement été prise grâce à ma détermination. Je suis chargée de communication interne et éditoriale au sein d'Orange. Donc ce poste, il consiste en quoi Il consiste à écrire des articles, faire des interviews, des podcasts, des vidéos, parfois même de l'événementiel. Et tout ça, ça me sert à animer le réseau social d'entreprise. Donc ça forme réellement à la gestion de projet, à euh, l'opérationnel et au côté éditorial de la communication et de son importance. C'est difficile de choisir seulement trois souvenirs, mais si je devais en sélectionner, le premier, ce serait mon arrivée au sein de l'ISCPA, puisque je suis arrivée en rentrée décalée et donc euh, en janvier, et j'ai très rapidement été intégrée au sein de la classe où j'ai pu faire de magnifiques rencontres. J'ai d'ailleurs rencontré des amis qui me sont aujourd'hui encore très chers au bout de ces trois ans. Mon deuxième souvenir, ce serait la nuit de la com de crise. C'était une expérience vraiment à part, que j'ai personnellement vraiment appréciée. On était dans un état second, c'était riche en émotions. Et le troisième souvenir, ce serait bien sûr mon stage au sein de l'école française internationale de Marbella, que j'ai pu faire avec mon amie Fanny.